Salut tout le monde, on est sur 100% Handicap. Voilà, je fais cette petite vidéo à l'extérieur, au parc du Grand Large. Du coup, je vais essayer de vous le faire en mieux. Par exemple, regardez à droite. Regardez à droite. Vous voyez la vue Du coup, je vais vous présenter... Ce parc. À bientôt sur Sur pour son handicap. N'oubliez pas de liker.